Un des endroits où les visiteurs sont vraiment impressionnés, c'est sur le kiosque McGregor où on a vraiment un pick-up sublime. C'est un pick-up quand même à 127 000 mais dont les modifications sont vraiment spectaculaires. Premièrement, bien, comme vous voyez, tous les, les composites de carrosserie ont été remodelés en fibre de carbone, ce qui amène énormément de légèreté à un véhicule ultra-puissant parce que sous le capot, on a quand même un 5 litres de 700 HP avec un charger dedans qui est vraiment une bête de puissance, mais tout a été modifié. que fois, sur les suspensions, vraiment ce véhicule-là, si vous allez faire du route avec, vous allez vraiment avoir, ce qu'on peut dire, le Shinbi du pick-up, ça c'est certain. Mais McGregor aussi impressionne, parce qu'ils font quand même un side-by-side -side tout à fait modifié, ainsi qu'un bateau. Et pour moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est le volet simulation où on a un effet latéral qui simule énormément les effets de drift. Donc, vraiment intéressant. Si vous pensez modification, pensez McGregor.